Salut, c'est le DINF. Perso, je joue beaucoup d'acoustique et dans mon projet, j'utilise aussi bien le looper que les effets. Je vais vous montrer comment j'ai préparé tout ça dans le Headrush Geekboard. Thank you. Je joue à l'acoustique, mais en fait, j'utilise des effets de guitare électrique. On peut retrouver aussi bien du phaser, du delay et de la reverb. Je fais beaucoup de percussions. J'utilise le looper. Pour arrêter, stop, on sort du menu. J'aime beaucoup la basse. Donc là, je me suis assigné deux whammy. Une. Une octave en dessous et une, une octave au-dessus. Et l'autre, pour le son un petit peu plus aérien. Je vous laisse écouter ce que ça donne.